Salut Non c'est tout pour un nouvel épisode, on est sur Europa Universalis 4, Notre partie avec les Ottomans, les grands Ottomans euh, On a fait tomber un siège, donc j'étais en train de me dire Ah oh bah s'ils occupent pour la Hongrie, a priori euh, je risque pas de me faire piquer le terrain J'étais en train de me dire que c'est un peu dommage que... J'ai pas eu le succès d'ailleurs, Rome est pas légitime Ah oh, pas encore, ok je me disais que c'était un peu dommage que la bohème prenne les territoires alors que j'ai libéré la Hongrie dans l'objectif de prendre les territoires hongrois. Donc je me dis, occupons les provinces et ils pourront pas réclamer des terrains. Euh, on a un emprunt remboursable. Les gens qui veulent passer chez moi, je dis non. Je préfère que les gens passent pas chez moi de façon générale. Mon armée est à moitié de maintenance pour me rapporter des sous. Ça c'est assez clair et net. Et non pas clair et net. J'arrête avec les mots. Je sais pas où sont les autrichiens, ils sont pas très nombreux peut-être euh, en Autriche mais on va vite le savoir j'approche une armée voilà le vrai sultanat de Room est-ce que ça se voit sur l'enregistrement je crois pas non Et et, et... propriété Capturer les surcouches tiers comme Steam Ah bah du coup on voit plus rien désolé ça devrait revenir c'est revenu bon euh, j'ai vu le j'ai eu le l'écritoire du succès même si jamais il ne s'est pas affiché en grand. Et il est là. Il manque encore énormément de provinces à prendre. Et la route de la soie, on voit pas le pourcentage de pro progression, mais je pense que je suis loin de la moitié. Pour l'instant en tout cas. Si vous voulez prendre des territoires, donnez-les à l'Hongrie. Euh, de préférence de ce côté-là. Surtout oh, celle-là. Hey. Mine d'or. Je les ai occupés sans vraiment faire d'efforts. En février, je peux redéclarer la guerre à la Moscovie, qui est en train de s'acharner sur le gratte, Palatina, lâche l'affaire, j'ai combien de score de guerre, je sais pas, euh, annulons la Moscovie, je ferais pas mieux d'ici là, fin de la trêve, espérons qu'ils ne rejoignent pas la coa direct. après ils tout seul. Ah, Venise a rejoint, Yémen a rejoint. Je me demande si c'est pas le bon moment pour leur déclarer la guerre. Légalisme. Oh ils ont énormément de soldats, je pensais pas. Ils ont encore grossi hein. Bon. Ça ne m'effraie pas. Déclarons la guerre maintenant. Objectif. Euh, J'ai que deux revendications, c'est pas grave. Samara. Vous, revenez par là. Vous, oh, finalement. Allez, de ce côté-là. J'ai pas d'armée de ce côté-là. C'est pas grave. Vous avez des forts inactifs, je crois. Ah non. J'ai rien dit. Ça aurait été risqué. Bon, mais ils en seraient capables, à mon avis. rejoignez la koa, c'est pas grave, je suis déjà en guerre contre ma cible, numéro 1 et l'Autriche va a priori bientôt faire la paix. Ils sont repartis, j'ai pas... Peu... Non, Venise à rejoindre la koa. Donc je n'ai pas très peur de venir. On approche doucement de la province avec le fort et la mine d'or. J'ai un marchand libre. Je pense que c'est celui que j'avais mis à à ah, là ah, il est revenu j'ai pas donc j'ai passé la tech maintenant on est bon et si je fais ça on devrait être on est quasiment revenu à zéro en malus on va mettre les provinces commerciales dans leur nœud golf d'Aden je peux pas d'accord Peut-être que c'est des provinces trop loin. Trop lointaine. Je sais pas. Bon. Euh... D'où est-ce qu'il me sort ce marchand Donc ça c'est l'Egypte. Ouais. Hormuz. Macrèche. Machrek. Pourquoi j'en ai deux Charte pour le Machrek. Le nœud de Basora. D'accord. Et l'autre Pour la Perse. s'appelle pareil en fait. Ah, j'ai personne à Hormuz, mais après il y a un seul chemin. Donc on va continuer à tirer depuis la aura. Option, non pas collecte. Comment on a ouais, nul. transfert de puissance. Ah ils sont en train de nous reprendre toutes leurs provinces. m'arrange pas. Je pourrais prendre des provinces pas. pas chères. Ça me mettrait euh, la... Ça me mettrait l'Autriche dans la quoi. Est-ce que je peux pas faire une petite frontière comme ça Autriche, Ferrari, Naples Après j'aurai une trêve avec l'Autriche donc on s'en fiche un peu Toutes les provinces seraient pour la Hongrie Et ça me permettrait d'être plus ou moins sûr que La Bohème ne pioche pas dans ces territoires là Après elle va être mécontente Après on s'adore est... on Pour l'instant Ouais on va signer cette paix là Plus plein d'argent Ah je peux pas Moins d'argent alors Nickel, il n'y a plus que la Pologne qui peut piocher dans la Hongrie et euh, la Croatie, mais. J'ai imposé euh, ma frontière à la Bohème. Et j'ai pas suffisamment gagné pour... Euh... Pour, pour. Pour rembourser mon emprunt. C'est pas grave. On va masser des troupes sur le fort maintenant. Oh là! On ouais, va les laisser perdre en loyauté. C'est un peu cher. Ou alors on les envoie plus haut. Fin du siège de Nijni Novgorod. Pas bah loin à Novgorod. <rire> Attends ah, de m'occuper. Naples a rejoint la quoi il y avait des séparatistes ormousiens. ils me saoulent les Dawassir. Ils peuvent pas avoir un pays stable comme tout le monde. On peut leur euh, emmener une armée. On va prendre la moitié de cette armée-là. On est en guerre contre la Moldavie, j'avais oublié. continue à gagner des sous, ça c'est chouette. Et sur agricole ici euh, vu que les impôts et la production rapportent rien on va augmenter les réserves militaires euh, ça rapporte pas grand chose non plus j'aurais peut-être dû augmenter la production c'est une province euh, de compagnie commerciale ils sont en train de tenter tant bien que mal de se refaire une armée Légalisme ou mysticisme Légalisme. Ah, je convertis mais ça se trouve je peux pas, en effet. J'ai plus personne que je peux convertir. On va occuper leurs forts et leurs provinces riches. Et après on réclamera, réclamera des provinces pauvres. C'est un peu paradoxal. Mais si ça marche.. C'est les provinces riches qui représentent euh, la puissance euh, qui, qui font la puissance de la Moscovie. Même s'ils arrivent à grossir malgré, euh, malgré, ils arrivent à grossir leurs armées malgré le fait qu'on leur prenne euh, plein de provinces à chaque fois. Alors ça, la fabrication des lentilles, bah, très bien. J'ai un marchand de dispo. Et celui de Lahore est pas parti Ah mais celui de Perse est parti ça c'est embêtant Ah ou alors j'en ai pas Ah non Basora J'en ai peut-être pas mis à Basora parce que de toute façon c'est Perse ou Alep Et que Perse ou Alep euh, Perse ça retourne sur euh, Alep Et Alep euh, je transfère quasiment tout Peut-être qu'un qui collecte me permettrait d'augmenter 5 du cas je ne sais pas si je pourrais faire mieux dans un nœud commercial. Toi, va aller de ce côté-là. C'est là-bas que sont les batailles. La Hongrie va probablement battre la Moldavie toute seule. Ça, c'est chouette, je trouve. Eux, je les ai déplacés pour qu'ils protègent le commerce. Disque à Alep ça vaut beaucoup plus. Plaçons-les à Alep. Les bateaux, les bateaux sont placés, je suis à 70. Je sais plus si j'étais à 65. Bon, bref, ça représente une part, à peu près un tiers de mes revenus. Ouais c'est ça, avec un peu plus d'impôts et un peu moins de production grosso modo c'est ça un bon score qui ne fera qu'augmenter avec les futurs forts qui tombent faire la avec la france c'est vrai que la france était mon rival j'aurais pu participer rien que pour avoir des points de démonstration de force après la moscovie est aussi mon rival et ils vont me donner plein de terres a priori Oxygen a rejoint à quoi Très bien, il n'y a pas grand monde dans cette fameuse coalition. On a eu les rebelles. Super ça. sélectionner aussi les canons où sont les canons what c'est bugué je sais pas trop pourquoi Mais si jamais c'est juste l'affichage c'est pas grave C'est pas le plus malin Ah sauf qu'on les a écrabouillés très très vite Et maintenant il y a une autre armée qui arrive sur moi Waouh waouh wow, ça ça pique On va les réaffronter en montagne On est encore deux fois plus nombreux Malgré tous les malus on les écrabouille Ah je pense qu'ils ont compris que c'était fini Alors, est-ce qu'ils ont des territoires sunnites Non. Je prendrais bien ça. Grosso modo, ça impacte très peu les Européens ça me permet de couper la Moscovie du coup et en même temps je prends la province d'or J'ai des provinces qui méritent d'être dans le nœud commercial, apparemment. Ah, probablement des provinces par là. Et en même temps, j'ai isolé Nogai. C'est fini quand la trêve Dans longtemps... Afghanistan, peut-être pas... Euh, dans moins longtemps, mais dans longtemps quand même. Je me ferai bien la Transoxiane dans prochaine cible. Je pense qu'ils vont sortir de la coa Moscovie a été éclipsée. Vive le roi en Pologne Peut-être m'attaquer... M'attaquer <rire> et c'est la même chose. au Danemark de façon à attaquer la Moscovie avec le aide. Plus l'aide de la Suède qui n'est pas rebelle. Euh, niveau agitation... Oh, on a... Oh, si, on a un peu d'agitation. 3 points. C'est le genre de truc qui ne causera pas de soucis. Alors, paix. Bah. Autriche, cette Vienne et Rupin à Bohème. Cède à Venise, ça ou ses provinces légitimes de Friol. Autriche cède à Croatie, ça ou ses provinces légitimes de Slavonie. Renonce à ses revendications. vers à Bohème. Et voilà. Ok. Capitale politique en Lietz, parce qu'ils ont perdu Vienne. Lietz est de ce côté-là. Banqueroute. Cela fait chuter sa stabilité de 3 points du coup toute sa puissance de dirigeant. Son prestige et sa légitimité ont sévèrement chuté et ses conseillers ont été renvoyés. Les mercenaires sont partis et le moral des troupes et de ses flottes est sapé. Malgré tout, tous ses emprunts ont été annulés et son inflation a été réduite. Et elle a signé un traité d'alliance avec Paderborn qui fait une province. Très bien. Alors je suis content pour la Bohème qui a pris une province au nord une province au sud. Vienne 39 de dev. Tu m'étonnes qu'il faut pas qu'ils en prennent trop des comme ça. Ah il y a Venise et Naples dans la coa. Il faudrait pas sortir. Franchement. Tellement basique de rester dans une coa pour lutter contre les grands méchants. Allez, renouvelons un peu. Je peux plus faire tellement plus de revendications. On va arrêter 50, ça commence à être très très long. Euh, quitte à avoir beaucoup de sous, est-ce que nos conseillers sont plus ou moins tous euh, de bon niveau Non. D'ailleurs, lui. On va le monter tout de suite niveau 3. C'est un des. Enfin, j'ai le focus parce que ça m'intéresse d'avoir la puissance diplomatique. Ça me paraît plus intéressant que la puissance militaire euh, vu mes techs de retard et que j'aimerais bien avancer sur mes doctines d'influence. D'ailleurs, je pourrais. Mais il faudrait que j'avance de 3 crans c'est un peu beaucoup. On va d'abord faire la. la science. Ah, lui, il est dans la quoi Il est allié à Yémen. Il y aura encore la Moscovie, hein, ils en redemandent si je leur déclarer la guerre. L Afghanistan, on a une trêve. Mamluk, c'est pareil. Et je veux pas trop taper côté européen. Et Nogai, défendu par la Transoxienne et potentiellement tous les membres de la Coa qu'elle taille Nogai en termes de score de guerre, un peu plus d'une guerre. C'est pas très bon pour leur chance de survie. Alors j'ai énormément de troupes qui se sont arrêtées parce qu'elles comptaient passer au milieu du territoire de Nogai et que finalement elles pouvaient pas. c'est un yes ou pas, attaquant face à Moscovie dans la conquête danoise de Plovsk. C'est un yes. Il se considère suffisamment puissant pour s'en prendre à la Moscovie juste avec l'aide de la Suède. Alors qu'ils sont allés à la Pologne, qu'à la Lituanie, elle n'a peut-être pas voulu venir. D'ailleurs, euh, Moscovie considère des provinces légitimes dans la Lituanie. C'est étonnant ça. J'ai du mal à savoir si la Lituanie a gagné ou perdu des territoires sur la Russie. Je connais pas trop la frontière habituelle. Elle a peut-être gagné des territoires sur euh, les petits états russes et pas sur euh, la Moscovie en elle-même. C'est trop bien de tolérer euh, les peuples. J'ai pas de rebelles alors que je prends des nouvelles provinces et tout. Au début, ils sont un peu fâchés, puis ils oublient, et puis après, c'est parti. Et... Ils sont contents. Euh ceux là ils sont à moins 7 alors que j'ai 5, enfin 4,5 de surexpansion. Et qui sont de la mauvaise religion sont orthodoxe. Finalement, j'ai converti beaucoup de gens au cynisme. Dans les zones de culture acceptées, essentiellement. Alors. Moins de coût de la stabilité. Oh, C'est pas si génial, prendre le prestige plutôt. Euh, arrêtons d'investir de l'argent dans la lutte contre la corruption, elle se réduit toute seule. Non, pas toute seule d'ailleurs, mais elle se réduit. Pas mal quand même. Avance dans les technologies administratives, stabilité et la famille Copru. Elle monte, mais une fois que j'aurai plus de sur-expansion, elle montera plus. Naples s'est retiré. Il n'y a pas moyen de les faire, leur faire peur, pour qu'ils se retirent un peu plus vite. On Va dédier une armée à ah, là ça. Si j'attaque et qu'ils sont dans la coalition, eux, je les mange. Oh, D'ailleurs, j'ai déjà une armée en fait. Transoxie Afghanistan, il y a une guerre. Défenseur face à Gujarat dans la conquête Gujarat de Un territoire afghanistan. Apparemment ils s'en sortent pas. L'Afghanistan est tout seul, bat les deux. Ça c'est une bonne raison pour que la transienne quitte la Koa. Mais ils veulent pas. J'ai fini toutes mes légitimisations, c'est le moment d'attaquer quand même. Ah ils sont garantis par la Moscovie. aïe aïe aïe. Autre idée, j'attaque l'Afghanistan. Et tant pis pour les vassaux, je vais juste me faire un pont jusqu'au Gujarat. Euh... Ouais, D'ailleurs, j'ai besoin de 7 provinces du Gujarat, plus 2, 2 dans le même coin. Afghanistan, indépendance garantie par Delhi. Euh, désolé, Delhi, mais vous me faites pas super peur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 armées, une là et ce sera bon. Ah, en fait, je crois que c'est la Transoxène qui se faisait assiéger, c'est l'Afghanistan qui se fait assiéger par la Transoxiane. Nickel, entrepôt commercial, j'en ai probablement à faire. Je faire des défenses côtières aussi mais j'ai beaucoup beaucoup de côtes et pas tellement peur de me faire attaquer par la mer venise yémen et tranhoxienne c'est pas beaucoup euh, j'ai pas forcément besoin de cette grosse province Une fois que j'aurai le pont à l'Inde, je vais prendre des provinces pour euh, agrandir mon territoire. Très ouais, rompu, il me reste encore un peu de temps. C'est vrai, c'est vrai. Où je pourrais faire des nouvelles provinces facilement colonies, c'est dans la Russie. Soit je laisse la Moscovie les faire, soit je les fais moi-même. Euh, expansionniste, on va prendre expansionniste. Ça va me coûter des sous, mais probablement une broutille. Euh, laissons le faire. Faire enfin, la traite avec l'Afghanistan. Il y aura Delhi, il y aura Yadz cette petite tâche une armée va en Kala c'est elle qui recule pour les attraper est-ce qu'on veut les attraper en montagne non pas en fait allez faisons avancer les armées qui restaient loin Où allez vous bah, allez siéger Kala Ah Du coup, ils sont pas impliqués dans la guerre. Or, moi, il faudrait que je leur prenne euh, quelques provinces. Est-ce que mon héritier est bon Pas particulièrement. Il a survécu. Tant pis. <rire> c'est quand même horrible de dire... Euh... Oh non, il a survécu. Mais c'est comme ça que je... <rire> Comme ça que les gens ont tendance à réfléchir sur le PNC 4 Est-ce qu'il est fort Non, bon, tant pis. C'est pas moi qui suis en train de me faire le siège, c'est la Transoxiane. J'ai vu qu'il y avait une autre armée, j'ai hésité. Si c'est pas moi, on ne s'implique pas. Il y a des lits aussi. On a un siège qui est tombé. Fin de la traite avec les mamelouks. Pas de chasser, Retirer de la coalition contre nous. Transoxyane. Fin de la quoi Alors que la traite avec les mamelouks se termine. Je sais pas vraiment comment le jeu se débrouille pour actualiser ces, ces trucs, mais c'est parfois un peu bizarre. Oh non, c'est beaucoup trop long ça. soutient notre armée au cas où fin ah, du siège de Kaboul non peut-être que Delhi est plus dans la coa c'est pour ça qu'il partent. Ah, on va avoir besoin de plus d'armées On s'en sort bien pour beaucoup moins nombreux. On a même gagné. Caradel, c'est où C'est par là. C'est un vassal de Delhi Goucharat, on s'aime bien, ils peuvent pas être mes vassaux. C'est dommage, vous êtes ma prochaine cible. ce que je pourrais demander c'est des montagnes un peu compliqué ça peut attaquer kaboul sinon ils reviennent en terre dans on les affronter à ce moment là autorité bienveillante et eh oui je suis bienveillant On les écrabouille. Hein. C'est très impressionnant. Je sais pas si Madeelli a des tech, tech militaires de retard. Ils sont tech 14, on est tech 18. Oui, d'accord. Ça explique qu'ils se fassent sans cesse scrabouiller. Surtout s'ils attaquent armée, une armée par une armée. Fin du siège de Delhi. Ça sent bon la fin de la, la, la guerre. du siège de la ils peuvent payer pas mal comme ils peuvent payer au max 1400 on va les sortir comme ça pas envie de continuer plus longtemps les autres ne présentent pas une grosse puissance passer en rouge en plus ça c'est nickel donc province revendiquée je prends après je veux absolument le passage pourquoi pas ce fort là c'est des provinces pas super chères de ce côté là j'aimerais bien prendre tout ça ça sera plus joli sur la carte j'aurai plus de tâches dans mon pays à part à l'achat Ou alors on leur laisse une province ici, tant pis. Ouais, pour aller plus vite. Si loin, puisque le Gujarat est le suivant, bah, manie a pris quasiment aucune expansion agressive. Je pense qu'après le Gujarat, ils auront beaucoup plus. J'ai tardé beaucoup, du coup, il y a des gros états en Inde. Bah Mani, Bengale, peut-être que certains d'entre eux pourraient être copains. Il y en a qui veulent bien une alliance, ce que plus... c'est plus intéressant que l'Espagne, c'est, je ne suis pas sûr. Allez, terminons comme ça. Coup de navire, vitesse de renforcement. Un qui est arrivé. nouvel héritier au pouvoir. Même le Clemsen, Hormuz, Brunei c'est toujours embêtant, Hormuz c'est cadeau, quoiqu'ils soient alliés au Myemé et à Transoxiane, donc euh, je ne mettrais pas en cobligérant, mais si jamais ils peuvent me céder ces deux petites îles, ce serait sympa de leur part. C'est des îles ibadites dans Sunnite. Ah non, au contraire, Ibadite est considérée comme euh, une hérésie en Hormuz. Euh, faisons des revendications sur Hormuz ah, c'est un, un point commercial ça donc on va le faire Non j'ai trop de gens avec qui faire des trucs Si eux on va les remettre à plus tard Je voudrais bien la province de celle là par exemple C'est l'heure de s'arrêter, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.